Serrurerie, comment faire Changer un cylindre de serrure de porte Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder pour changer un barilet ou cylindre de serrure de porte. Lorsque l'on aménage dans un nouvel appartement, il est préférable de changer les cylindres de serrure de porte. C'est une sécurité au cas où des clés seraient en possession de personnes malveillantes. Ce n'est pas très compliqué et cela prend très peu de temps. Pour accéder au cylindre, il faut ouvrir la porte. Bien souvent, il s'agit de cylindres simples comme celui-ci qui sont relativement faciles à crocheter par des visiteurs indésirables. Pour ôter le cylindre, il faut dévisser cette vis ou boulot. Ensuite, on introduit la clé. Et ensuite, on tourne de quart de tour la clé dans le sens d'ouverture. On peut alors retirer le cylindre en le tirant vers soi. Le fait de tourner la clé de quart de tour Permet à cette pièce appelée paneton de se positionner verticalement et ainsi de pouvoir retirer le cylindre. Car lorsque la clé est en position normale, le paneton est en position de blocage et interdit le retrait. Il faut maintenant mesurer ce cylindre, car il existe plusieurs modèles. Généralement, les modèles sont le 30-30. Qui mesure 60 mm ou bien le 35 45 qui mesure 80 mm dans le cas présent il mesure 60 mm donc c'est un 30 30 qu'il faudra se procurer maintenant le choix du cylindre de remplacement est important si l'on veut s'assurer d'un maximum de sécurité le cylindre que l'on vient doter est simple et facilement crochetable. Il est donc recommandé, malgré que cela soit un peu plus cher, de choisir un cylindre offrant plus de sécurité comme l'anti-crochetage, l'anti-perçage, etc. Ils sont munis de clés beaucoup plus évoluées et impossibles à reproduire. Pour installer ce nouveau cylindre, l'opération est inverse. Il suffit d'introduire la clé dans le cylindre, de la tourner de quart de tour dans le sens de l'ouverture pour mettre le panneton en position verticale et de mettre le cylindre en place. Lorsque le cylindre est introduit dans son logement, on remet le boulon de blocage en place. Et voilà, l'opération est terminée, la porte d'entrée est maintenant sécurisée au maximum.